tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler d'extension de hanches. Donc on va parler de système, de comment ça fonctionne, de comment fonctionne notre hanche, et par rapport à les, aux problématiques qu'on peut retrouver euh, assez souvent. Alors avant de commencer et de rentrer dans le vif de cette euh, vidéo, euh, tu peux t'abonner à ma chaîne en cliquant sur s'abonner, tu peux mettre un petit pouce si ça t'a plu et partager la vidéo, et me retrouver donc, sur mes euh, réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, Facebook, sous le nom de Dounia et la chair. Mon deuxième Instagram qui s'appelle sport.app qui est un site internet qui va sortir, je l'espère, avant la fin de l'année où on pourra apprendre plein de choses et voir plein de vidéos et voilà. Euh, on va garder un peu le secret, mais je pense que ça sera vraiment, en tout cas, l'aboutissement d'un gros projet pour moi. Donc, euh, il devrait sortir à la fin de l'année ou au max au début d'année 2023. Et euh, mon site internet où je propose des programmes, diverses programmes euh, pour progresser en tous tout bar avec, euh, ou en butterfly ou en muscle up, avec euh, des routines, routine épaule et une routine qui va bientôt sortir qui s'appellera routine extension de hanche. Donc, cette vidéo, elle est parfaite. On peut commencer cette vidéo. Et on peut commencer sur, déjà, la problématique. La base de cette vidéo, c'est qu'elle vient d'une problématique. Un problème qui est récurrent et qu'on voit souvent. À savoir, les gens ne savent pas faire une extension de hanche. Ils ne savent pas euh, se mettre en position de holo puisque l'extension de hanche n'est pas acquise. Ils ne peuvent pas, évidemment, avoir une bonne euh, gymnastique puisque les notions d'extension de hanche ne sont pas acquises non plus. Donc, du coup, on va essayer de comprendre ce qui se passe ici avant même de vouloir l'utiliser, parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est que on veut utiliser quelque chose, euh, on veut faire un mouvement, mais on ne sait pas utiliser ce que euh, ce mouvement utilise. Donc, du coup, on va d'abord commencer par ça. Il faut savoir qu'une chose, c'est que ça, c'est notre bassin. À l'intérieur de notre bassin, il y a le muscle, ben, le l'os pardon qui s'appelle la hanche, ok Donc en fait, bassin, hanche, c'est deux choses différentes, c'est deux notions différentes pour dire la même chose. On appelle aussi la hanche ociliaque, donc dans des termes différents, mais c'est exactement pareil. Cette hanche-là, elle est constituée de trois os qui sont tous collés ensemble, ok On a ilion, ischion et pubis. Ces trois-là, ils forment un, bah, une, une autre hanche, okay Et notre hanche, elle est ultra mobile. L'action d'un os, quel que soit l'os, euh, lorsqu'il y, lorsqu y a une action, on va parler d'articulation, lorsqu'il peut s'articuler et bouger, d'accord euh, La hanche, elle, elle a une articulation qu'on va appeler énarthrose. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'avec l'épaule, c'est l'articulation qui bouge le plus, qui a la notion de bouger le plus. Vous avez, vous avez vos genoux, vos chevilles, eh bien elles sont bien en dessous en termes de mobilité. Donc, à partir du moment où on peut utiliser nos épaules et notre hanche pour être très mobile, ça veut dire qu'on peut faire plein de mouvements. Entre autres, pour la hanche, on va pouvoir faire flexion, Extension, ok Avec cette jambe-là, on va pouvoir faire de l'adduction, de l'abduction. Donc, il y a ma hanche qui bouge aussi. On est sur de la flexion aussi, extension comme ça, d'accord Flexion, extension de la hanche. Donc là, elle bouge d'avant en arrière. Là, elle bouge sur le côté. On peut aussi faire des rotations, ok Donc, on va avoir des rotations en poussant le genou vers l'extérieur ou en le mettant à l'intérieur et la hanche, elle va bouger également. Et on a ce qui s'appelle la circonduction. Ça, c'est tout ce qu'on vient de voir, tout bout à bout. Donc, ça va donner ce genre de mouvement, par exemple, ok Partant de ce principe-là, on doit comprendre que si ma hanche, elle bouge autant, elle ne bouge pas toute seule. On est d'accord Elle doit bouger grâce à des muscles. Donc ça veut dire qu'on a peut-être une vingtaine de muscles qui sont acteurs de tous ces mouvements-là. Donc il faut savoir les engager pour pouvoir utiliser telle ou telle position. Si on veut une extension, il y a des muscles qui s'engagent pour créer une extension. Si on veut une flexion, il y a des muscles qui s'engagent pour créer une flexion. Donc comme on est sur extension-flexion, on va rester sur ça. Sur la flexion, on est plus sur ce qu'on appelle le psoas. Le psoas, c'est un muscle qui est attaché sur la colonne. Il va jusqu'au fémur et il permet en fait de tirer le genou et de venir donc fléchir la hanche. Celui-là, on va essayer de ne pas l'utiliser. En tout cas, en abdos, lorsque vous allez faire ce genre de mouvement, vous allez le sentir forcément parce que c'est ce qui permet à mon genou de monter et à ma hanche de se fléchir. Mais en extension de hanche, on n'est pas du tout censé le recruter puisque c'est tout le contraire. Par contre, lorsqu'on va venir faire une flexion, Ici, je vais utiliser mes, mon euh, grand fessier, d'accord Puisqu'on on rappelle que les fessiers, c'est trois faisceaux, petit, moyen, grand. Le grand fessier, il est extenseur de la hanche. Et en plus du grand fessier, on va utiliser tout ce qui est chaîne antérieure. Chaîne antérieure, c'est les abdos, le grand droit, les obliques et transverse, qui est à l'intérieur et qui, lui, va servir plutôt de, à garder en place nos viscères, okay pour pas que ça sorte. Donc du coup, ici, et, et tout ce qui est gainage aussi. Donc du coup, ici, on a grand droit, fessier, et là... Je suis sur une extension de hanche. Ok Donc, si j'engage le muscle acteur de mon extension de hanche, je fais une extension de hanche. Donc, si j'engage mon grand fessier, mon grand droit, mes abdos, mes obliques et mon transverse, naturellement, j'ai une extension de hanche. Donc, plutôt que de réfléchir, ouais, « Qu'est-ce que je dois faire comme une extension de hanche ?»« Comment est-ce que je dois me mettre pour être en extension de hanche ?» On va plutôt se dire, « Ok, qu'est-ce que je dois engager ?» Et donc, je vais me servir des fessiers et des abdos. Ça marche Maintenant qu'on a vu l'aspect théorique, on va retrouver Lila, qui est une de mes clientes, qui va, elle, euh, me servir de cobaye. Et donc, du coup, je vais la mettre dans différentes positions et vous allez voir que... bah. D'une part, c'est pas compliqué et en plus de ça, vous pouvez vous, à côté si vous le souhaitez, suivre la, la routine sans que je sois à côté de vous, mais vous pouvez le voir. Euh, de, de ce que je vais donner à faire à Lila, vous pouvez exactement le faire à côté, ça va vous aider à vous mettre en extension de hanche et donc réussir à se mettre en holo et à faire des keeping par la suite et améliorer sa gymnastique. Ça marche On y va Quand tu es complètement relâché, on le voit, tu as les pointes de pied qui tirent un peu vers l'extérieur comme ça, et tu es détendu. Bon, ce que je vais te demander de faire, c'est de serrer fort les fesses. Ok, relâche. Serre fort les fesses. Naturellement, quand tu serres tes fesses, tes pointes de pieds, elles restent vers l'extérieur. Okay et ça, c'est normal parce que si on se rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que quand on serrait les fessiers, quand on activait le grand fessier, qu'est-ce qui se passait Une extension plus une rotation externe des genoux. Okay. Donc tes genoux, naturellement, ils vont s'ouvrir. Si tu sers un peu les jambes, vas-y serre laisse tomber tes jambes en, en, en mode de repos. Serre fort les fesses. Voilà, ça va rester comme ça. Ça ne va pas re se refermer. Ok Donc, je vais te demander de serrer bien, bien fort les fesses. Ok. Là, quand on serre les fesses comme ça, naturellement, c'est le grand fessier qui prend, le, qui prend le, le dessus. Quand elle serre les fesses, ça fait monter sa hanche vers le haut. Relâche. Voilà. Et resserre. Ok. Et du coup, ce qu'on va venir faire, c'est ajouter à ça, pour faire une extension, on est obligé donc de garder les fesses serrées et de faire monter les épaules. Vas-y. Et en fait, le fait de monter les épaules, ça va faire engager ses abdos naturellement. Relâche. On a dit quoi On a dit que les abdos, c'était le grand droit les obliques le transverse le grand droit il est inséré sur son sternum et au niveau des côtes OK donc là on le sent ici vous pouvez, enfin vous pouvez faire euh, appuyer ici vous le verrez on appuie au niveau des côtes et on le sent et ensuite il se termine au niveau du pubis alors le pubis c'est là moi je le sens d'ici là c'est la fin de ma, ma de ma de ma hanche OK c'est la fin fin. et donc du coup il se passe que là j'ai un point là j'ai un point et je vais les rapprocher entre eux d'accord et c'est ce que je vais te demander de faire du coup, essaye, en serrant les fesses d'abord, serre fort les fesses, essaye de rapprocher ces deux points, hop, voilà, sans décoller les pieds, et relâche. Naturellement, tu peux recommencer, serre fort les fesses, et lève. Et relâche, recommence, serre les fesses, et lève. Voilà, garde la position. Et là, quand elle est comme ça, je lui ai demandé juste de lever ses épaules, mais en réalité, quand on lève les épaules, ça fait engager les abdos, et là, ses abdos, ils sont engagés. Relâche les abdos. Relâche les abdos. Relâche, relâche. Voilà. Mon point il rentre dans son ventre, clairement, quand il n'y a pas d'abdos. D'accord Laisse les fesses tranquilles et lève maintenant juste les épaules et contracte les abdos. Voilà. OK Ça, c'est la première chose. Maintenant, on va prendre le, ch le chemin inverse. On a levé les épaules et on s'est contenté, donc, du coup, d'activer le haut des abdos. OK Et un petit peu les fesses. Maintenant, je veux que ce soit le contraire. Je veux que ce soit à elle de faire basculer sa hanche en rétroversion. Ça s'appelle. OK Donc, du coup, ce que je vais lui demander, c'est d'imaginer que ce point-là, doit venir ici, et non pas le contraire. Ok, okay Donc, tu gardes les épaules au sol, okay. et tu me fais une rétroversion de ton bassin en faisant monter grâce à tes fessiers, tu peux serrer les fesses si tu veux, voilà. Et tu me fais basculer la hanche vers le haut, vas-y. Voilà, et relâche. T'as vu ouais. Ok, recommence, serre fort les fesses, bascule la hanche vers le haut, encore, et relâche. Okay. Tu peux encore faire mieux, je pense, tu vois, vraiment. C'est, euh, Je te fais voir, mais là, t'es comme ça. Tu les fesses et tu vas venir la monter vers le haut, naturellement, ok Je la bascule vers l'avant. Donc, du coup, on récapitule. Je serre les fesses. Ça, c'est la première chose que vous devez faire, obligatoirement. S'il n'y a pas de fessier dans un holo, il n'y a pas d'extension de hanche. Pas de fessier, pas d'extension. Point. Je serre les fesses, je fais monter la hanche, là, non. non, recommence. Là, tu m'as levé les épaules, je veux pas que tu les lèves les épaules. Serre les fessiers, bascule, non, encore, encore, encore, voilà, continue, continue, et lève les épaules. Ok, tends les bras bien fort, lève les épaules, très bien. Colle tes jambes entre elles, pointe de pieds et tu peux lever les pieds du sol. Et là, on est en position de Holo. Holo, tu peux relâcher. Et il y a une extension de hanche. Maintenant, est-ce que tu peux me faire un holo sans serrer les fesses Non. Oh <rire> non c'est bizarre, ça ne pas les lever. C'est impossible. <rire> c'est pas possible. Et pourtant, il y a plein de gens qui font du holo sans, sans serrer les fesses. Hein. Oui. Plein. Je ne sais pas comment ils font. C'est pas possible. C'est impossible. Là, je lui ai demandé de faire un truc. Moi, elle, elle a l'habitude, parce que je la coach depuis longtemps, donc elle a l'habitude de serrer les fesses. Donc, instinctivement, son cerveau, il sait que de toute façon, il faut serrer les fesses. Mais ce n'est pas possible de faire une extension sur le fessier. Donc, je serre d'abord les fesses, bascule le bassin. Là, lève les épaules. Voilà, c'est bien. Colle les jambes. Très bien. Tu as vu Tu es directement en position. Donc, c'est encore un level au-dessus de ce que tu fais avant. En fait, quand on commence, le mieux, c'est de d'abord juste serrer les fesses. Vas-y. Et de lever les épaules. On essaie de plaquer les lombaires et c'est bon. Quand on veut vraiment devenir meilleur sur ces positions de holo, il faut rajouter la rétroversion du bassin. Donc là, je serre fort. Rétroversion du bassin. Non, là, c'est les épaules que tu touches. Voilà, et je lève les épaules. Voilà. Et pourquoi est-ce que c'est important de faire ça Parce que quand on a du taux sous-bar, on a une rétroversion du bassin naturelle. Et comme la plupart du temps, les gens ils sont un peu comme ça, comme ça, Okay. Là, je ne peux pas serrer mes fesses, c'est impossible. impossible, parce que je suis en flexion de hanche. Ma, ma hanche, elle est fléchie. Là, Yo. là, je, là mes fesses elles sont serrées, je suis en extension de ma hanche. Et donc, du coup, si je veux faire monter mes jambes en tout bar, je vais être obligé de faire la rétroversion de mon bassin pour les faire monter. De toute façon, on va, on va le voir sur la barre. Donc, une fois qu'on l'a vu au sol, on peut passer à la barre. Alors, tu peux te prendre à la barre. Donc naturellement, on va mettre les mains largeur d'épaule, légèrement plus large, voilà. Je suis complètement relâchée, je serre fort les fesses et je fais monter la hanche vers le haut. Allez, allez, non, là, tu n'as utilisé que les abdos. Là, on le sent vraiment la différence. Serre fort les, les, les fesses, voilà. Et maintenant, actionne tes abdos, ok. Et relax. Il y a une sacrée différence normalement entre les deux. Là, elle n'est pas encore flagrante, mais normalement, on la voit beaucoup. Ici, on est vraiment sur serrage de fessiers. Ok Rétroversion du bassin, activation des abdos, ok Il y a vraiment trois, tu sens que c'est des étapes un peu différentes et que c'est pas la même chose. Bon ça après c'est, les... je dirais pas l'expertise, mais l'expérience qui fait que tu vas ressentir de plus en plus et que vous allez ressentir de plus en plus, mais voilà, c'est un bon point de départ, ça marche Bon, si ouais. vous l'avez bien compris, vu qu'on est... On parle d'extension et de flexion, on, on détermine d'abord les muscles acteurs de l'extension et de la flexion. Bon, là, en l'occurrence, la flexion, on n'en a pas besoin, donc on n'a pas besoin du psoas non plus. Mais on va avoir besoin donc de nos grands fessiers. Okay on a besoin d'activer le grand droit, donc nos abdos. Idéalement, nos obliques, qui va être un peu plus compliqué et transverse aussi à ressentir. Mais c'est vraiment ce, cette chaîne de groupes musculaires-là qui va nous aider à faire notre extension. Une fois qu'on a bien compris comment les engager. On peut faire un holo, on peut se mettre en position statique et euh, bah, avoir une belle base de gymnastique en tout cas. Ceci étant dit, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la barre en bas pour les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve sur mes réseaux sociaux euh, Instagram, TikTok et Facebook et tout ça. Et aussi sur mon site internet où j'ai plein de solutions pour vous, pour vous faire euh, améliorer, pour faire en sorte que vous soyez meilleur et que vous atteigniez vos objectifs le plus rapidement possible. Voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao